Malheureusement, l'offre continue d'aliments sains et des prix abordables ne peut être fournie de la même manière partout dans le monde. La raison n'en est pas une carence de la production. Mais de nombreux producteurs croient qu'il suffit simplement de produire. En fait, il ne suffit pas uniquement de produire. La nourriture doit être trouvée est vendu toute l'année à des prix raisonnables dans toutes les régions d'un pays donné. Cette détermination exige des plans stratégiques pour stocker les produits jusqu'au moment de la consommation. Nous pensons que l'accès continu à la nourriture saine, qui est le principal besoin et le droit de l'être humain, ne doit plus être un problème pour l'humanité. Nous imaginons un meilleur avenir où chaque enfant de la Terre sera nourri de manière appropriée et où le fléau de la faim ne sera même plus d'actualité. Et nous continuons de travailler et conserver nos aliments. Parce que nous le savons bien, un meilleur avenir est entre nos mains. Nous avons seulement besoin de protéger nos aliments et d'utiliser notre énergie à bon escient.